Bonjour tout le monde, aujourd'hui, euh, ça se trouve être le 30 août 2018 au soir, j'ai téléphoné euh, à Retraite Québec et euh, à la sécurité de la vieillesse du fédéral, j'ai eu une conversation, écoutez, euh, c'est très très important ce qui s'est dit là-bas, il y a la question de la sûreté que je veux faire respecter, et vous allez voir ce qui se passe pour ce qui est des fonds de retraite, parce que le gouvernement, si vous avez un retard la première année, vous la perdez. Alors, c'est votre argent. Et vous allez voir ce qui se passe là-dedans. Et je fais ma démarche là-dessus. Donc, on commence immédiatement. Régime de rente du Québec. Les rentes pour le mois d'août seront versées le 31 août. Pour accéder à nos services, social pour vous identifier et d'un papier et d'un crayon pour noter certains enseignements. Notez qu'en tout temps vous pouvez revenir au menu précédent en appuyant sur la touche étoile. Menu principal. Choisissez l'une des trois options suivantes. Pour un changement d'adresse, un dépôt direct ou un relevé de participation. Voyons. Donc, je veux téléphoner maintenant à retraite Québec. Bienvenue à retraite Québec.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 On a pouvoir retenir sur votre rente. 6-2-4-6. C'est vidéo au Ok. Il y avait peut-être une erreur, là, possible. Ok. Ok. Merci. Donc, euh, M. Normandère, qu'est-ce qu'on y faire pour vous, aujourd'hui? Euh, écoutez, je viens de téléphoner à, à la sécurité de la vieillesse à Ottawa pour demander une correction parce qu'il manque... Euh, il manque de l'argent sur la prestation, j'ai commencé à recevoir la prestation cette année. Euh, Ce n'est pas que j'avais un retard pour ma demande de prestation, c'est qu'en 2004, j'ai gagné à la cause du Québec contre le gouvernement, et après avoir gagné, le gouvernement m'a tout enlevé au complet. Et euh, ça, c'est très malheureux, mais il a fallu que je subisse euh, euh, cette situation-là, cette décision... Euh, Gouvernementale à partir de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, comme j'ai expliqué tantôt à, à, à la Sécurité de la vieillesse, à la, à la préposée avec qui j'ai parlé, euh, elle m'a dit, elle, que je perdais la première année s'il uh, y avait un retard. Mais je lui ai dit non, j'ai dit il n'y a pas de retard, c'est uh, tout simplement le gouvernement qui n'a pas uh, uh, accepté uh, uh, mes demandes actuel euh, de, depuis euh, 2016, depuis juillet 2016, j'avais demandé même avant ça en 2015 donc là il manquerait euh, 4256 et 56 au montant qu'on m'avait expédié de 2000 euh, c'était 2912 et 80 puis ensuite de ça j'ai reçu des chèques de 325 dollars et 88 mais le dernier chèque je ne l'ai pas encaissé euh, je vais vous le retourner pour qu'il puisse y avoir une correction. Comme euh, j'ai dit euh, à service euh, de la sécurité de la vieillesse, euh, le gouvernement peut dans mon cas utiliser la dispense, comme le fait l'autorité des marchés financiers, et comme euh, le fait le gouvernement dans certaines situations. Pour la raison que ce que j'ai gagné en 2004 m'a tout fait perdre, même compte bancaire, carte d'assurance maladie, j'ai même fait de la prison alors que je ne méritais pas de faire de la prison. J'ai eu une poursuite judiciaire de Revenu Canada alors que mes revenus étaient environ euh, de 6 000 pour Jacques Normandin 231, 249, 525. Ça, ça inclut la corporation 91-85 88-60 Quebecing, qui n'a jamais été fonctionnelle, mais Revenu Canada a décidé que Jacques Normandin était l'administrateur alors que il n'y a jamais eu de déclaration initiale euh, acceptée par Revenu Québec, donc par le registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et euh, là, ben, je demande tout simplement euh, qu'on utilise une dispense dans mon cas. C'est certain que ça ne peut pas... On sait quand même que c'est confidentiel, euh, les demandes, bien que je vous enregistre actuellement et j'espère que je suis enregistré par vous aussi, parce que ça, c'est quand même important mais euh, je vais quand même euh, vous retourner euh, le chèque avec euh, certaines explications de façon à ce qu'on puisse euh, m'apporter les, les corrections nécessaires d'ici à ce que je puisse avoir ma sûreté parce que vous savez une chose c'est que la société de sciences automobile du québec me doit 200 mille par année depuis euh, euh, le 10 février 2002 euh, 2003 excusez pas 2002 mais 2003 j'ai gagné en cours du québec et quand j'ai gagné à la Cour du Québec, j'ai tout perdu, bien que j'ai eu un remboursement de la Société de la automobile du Québec de 1900 qui, qui, qui fait foi, qui, qui confirme euh, ma victoire devant la Cour. Et euh, la partie poursuivante, c'était la Capitale Assurance Générale et la Société de la automobile du Québec était mise en cause au dossier, vous comprenez. Et euh, après avoir gagné ça en 2004, j'ai tout perdu. Euh, parce qu'on m'a enlevé ma carte de chance maladie, parce qu'il voulait que ce soit Jacques Normandin qui passe l'examen médical, alors que c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui doit passer l'examen médical. Je fonctionne avec euh, le certificat de naissance du directeur de l'État civil, et je viens euh, d'avoir la confirmation, ça fait pas longtemps, c'est quand même cette année, du directeur de l'État civil, avec sa signature et son sceau, comme quoi il a reconnu. Que ce n'est pas Jacques Normandin qui est né le 13 juin 1951, mais c'est bien Jacques joseph pierre antoine Normandin dans le certificat de naissance. C'est la partie supérieure du certificat de naissance où il reconnaît Jacques joseph pierre antoine Normandin ayant une date de naissance, ayant un sexe, il est masculin, ayant des parents, ayant un numéro d'inscription de naissance qui est 11 951 04, 149 844, et cette partie-là, il l'a signé, cette partie-là, c'est une conformité, euh, c'est certifié conforme, alors que le nom en réversion en bas, ça c'est pour tout le monde, c'est Jacques Normandin, c'est quelqu'un d'inanimé, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement, et Jacques Normandin, ben, lui, a un numéro de chance social, alors que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'a pas de numéro de chance social. Mais comme je disais à la dame euh, au fédéral tantôt, euh, moi je suis de bonne foi, il euh, y a des gens qui ont agi de mauvaise foi dans ma situation et euh, je vais vous dire franchement, quand j'ai gagné, j'ai tout perdu, vous comprenez. Et moi je ne pouvais pas, je peux pas arriver puis, puis vous blâmez, vous là, vous êtes à la réception pour prendre connaissance de, de, de ma demande et là ben, euh, je vais tout simplement vous retourner le dernier chèque et demander euh, qu'on puisse le corriger. Euh, J'avais eu un chèque de 2 912 et 80, je l'ai déposé, mais là, c'est quand j'ai commencé à recevoir mes prestations de sécurité de vieillesse que je me suis rendu compte qu'il manquait de l'argent. Vous voulez, vous voulez que. C'est-à-dire. Vous oui. nous retourner euh, le chèque. Vais retourner le chèque. Je vous retourner Pour la rente au Québec? Oui, je vais vous retourner le dernier chèque pour qu'on puisse faire... Comment? Oui, vous allez nous retourner les chèques de 325 de 95 Oui, le, le dernier, le dernier, ben celui que j'ai actuellement, euh, qui était... Parce, euh, parce que là, je, je sais que le 31, euh, okay. je vais recevoir l'autre chèque. Mais l'avant-dernier, okay. l'avant-dernier, je ne l'ai pas déposé encore. Vous comprenez? Okay. Euh, je le garde de façon à ce qu'on puisse faire la correction, parce que je me suis rendu compte qu'il manquait de l'argent et en vous le retournant, mais là, je, on a juste à faire la correction nécessaire. Je n'ai pas les moyens. OK, OK, oui. M. Normand, je oui. vais vous expliquer. Si vous voulez qu'on fasse une correction oui. ici eh, pour votre revenu de l'année 2004, oui. il faut faire une demande officielle. Ce n'est pas seulement de nous envoyer les chèques, parce que si eh, mon agent va recevoir les chèques sort. Pourquoi je non, et non, mais je vais vous faire une demande officielle, vous allez me donner les coordonnées et le nom de la personne qui est responsable de recevoir ça. Et je vais tout vous envoyer ça. Je vais vous envoyer le chèque avec les explications, de façon à ce qu'on puisse euh, compléter euh, les corrections nécessaires. Vous comprenez Si j'ai bien compris, ce que vous voulez faire, c'est une demande de correction pour l'année 2004, c'est ça ben, euh, depuis, euh, depuis ma, ma première date de prestation, qui, est, qui était en juillet 2016, parce que j'ai commencé à recevoir mes prestations seulement cette année, en 2018, mais c'est pas de ma faute, vous comprenez, ça a été... Euh, ça, c'est parce que le problème vient de l'administration de la justice. Il vient des tribunaux judiciaires et il vient tout simplement des avocats de, de la Société d'assurance automobile du Québec. Ce n'est pas Retraite Québec qui est responsable. C'est la Société d'assurance automobile du Québec qui a refusé de respecter les jugements, de respecter l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Et en refusant ça, ils ont fait fermer mon compte de banque, ils m'ont enlevé ma carte d'assurance maladie. Je n'ai plus absolument rien, aucun service du gouvernement. Je n'ai plus aucun moyen de subsistance, vous comprenez. Donc, c'est pour ça que... Puis, je vous blâme pas, madame, là, vous, là, euh, je suis chanceux de pouvoir vous parler. Euh, J'ai encore une bonne santé, mais euh, je vais vous dire, franchement, il faut quand même que quand il y a une correction à faire, il faut qu'on la fasse et je demande au gouvernement d'utiliser une dispense. Et la dispense, ça, le gouvernement s'en sert. Vous savez que la dispense, c'est de faire tout ce qui est interdit de faire et c'est de ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Et l'autorité des marchés financiers utilise la dispense, le Parlement du Canada utilise aussi la dispense dans certaines situations, et le Parlement du Québec aussi. Donc, je suis un cas particulier, je suis le seul qui a gagné ça au Canada, et je voudrais qu'on qu qu se penche là-dessus, de façon à ce qu'on fasse les corrections. Donc, vous soyez bien aimable de me fournir l'adresse et un nom, de façon à ce que je... Oui. Est-ce que vous voulez aussi que je vous envoie le formulaire pour faire une demande de correction des revenus de travail admissibles? C'est comme vous voulez, madame. Je peux le faire tout simplement sur une feuille aussi euh, euh, très personnalisée. Ma feuille, c'est un document où si je peux trouver le formulaire sur Internet, en PDF. Oui, est-ce que avez-vous un site Internet? Oui, oui, euh, à Internet et oh, oui. Un ok, donc c'est www. Attendez un petit peu. Euh... W, W, W, point... Retraite Québec, dans son Retraite Québec. Tout écrit ensemble, oui? Oui, point c'est-à-dire ah, je... G-O-O-V. G, G, point Gouf. Oui, point Gouvre, point QC, point CA. Point QC, point CA. Ah. Là-bas, dans la page d'accueil, vous allez trouver un barre, barre de recherche. Attendez, je suis, sur la, je suis sur la page d'accueil actuellement. Là. Ok, Vous voyez peu. Là. Okay, parfait. Donc, en haut, c'est écrit Vie à deux, il y a enfant, il y a travail, il y a retraite et planification. Ok, vous voyez en haut, et au milieu de les deux barre, bleu, bleues, un petit rectangle qui dit recherche, qui est en petit oui. bleu. Oui. Ok, vous allez écrire. R comme rovers R, oui. D comme delta. D comme delta, oui. C comme charge. Oui. Tiré 025. Tiré 025. R, D, C. C'est ça, c'est R, D, C, 025. Oui, et vous allez cliquer sur la petite blanche. OK. OK. Donc, vous voyez oui. il apparaît Retraite Québec demande de correction au revenu de travail admissible. Voilà. OK. Vous, vous allez cliquer là-bas pour télécharger le formulaire, vous voyez, télécharger oui. une page. Oui. Mais écoutez, ils disent « j'ai remis de travail ». Moi, c'était supposé, supposé de commencer. Il faut quand même respecter les montants de 325 et, et 88 par mois. Donc, euh, depuis le début, c'est parce qu'il manque les premiers mois. Là, à partir du mois de juillet, la, la, les premiers mois sont manquants. C'est pour ça qu'il manque 4256 et 56, vous comprenez? Et là, moi, c'est délicat de remplir un, un, un formulaire. Je peux le remplir, mais si on demande tout simplement l'état civil des con, euh, euh, comment je peux dire, conjugal, mettons que ce soit, euh, soit marié ou euh, célibataire ou quoi que ce soit. Je ne peux pas répondre à ça parce que ça, j'ai gagné ça à la cour. C'est pas des personnes inanimées. Et si je suis obligé de mettre des noms, ça me prend les certificats de naissance du directeur d'État civil de chaque individu que vous possédez, mais que je ne possède pas. Vous comprenez? Je suis le seul au Canada, madame, qui est dans cette situation-là, parce que je connais tout le système. Je le connais par Il n'y a pas personne qui peut bénéficier de ce que je dois bénéficier par mes connaissances, mais le gouvernement, lui, ben, c'est certain qu'il exploite les gens qui ne connaissent pas ce que je connais. Vous comprenez? En continuant à faire... C'est comme vous, quand vous m'avez téléphoné, quand je vous ai téléphoné, vous avez demandé c'est quoi votre nom, Jacques Normandin. Si j'avais commencé à vous donner le nom, jacques joseph Pierre-Antoine Normandin, vous auriez été perdu complètement. Vous comprenez? Parce que vous n'avez pas devant vous mon certificat de naissance. Ça, ce n'est pas de votre faute, là. Vous comprenez? Donc, c'est très délicat. Euh, pour ce qui est de remplir Retraite de Québec, demande de correction bon. au revenu de travail et euh, vous savez que j'ai fait de fait de la prison à cause de Revenu Canada en 2014, j'ai été emprisonné le 12 décembre 2014 et Revenu Canada appartient à Revenu Québec comme la Chambre des communes appartient à Revenu Québec le Sénat canadien s'est tout enregistré au bureau de registraire des entreprises et des biens non réclamés numéro 153 21 66 de Revenu Québec donc, l'Assemblée nationale est enregistrée à Revenu Québec aussi, et c'est en violation des articles 71 à 80, 90, 91, 91, 1, 91, 3, 91, 29, 92, 92, 1, 92, 2, 93 et 96 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877. Donc, je suis obligé de vous le dire parce qu'on est enregistré, et c'est moi qui vais débattre, vous savez, madame, le 18 octobre prochain sur sur la question euh, des lois il n'y a aucune loi ici au Québec c'est écrit dans la loi d'impôt sur le revenu du Québec chapitre I3 euh, qui n'y a pas de loi la loi comprend une loi autre que une loi du Parlement du Québec et c'est confirmé au fédéral par la loi Z03 de 1985 donc c'est certain Donc quand je regarde le, ce formulaire là madame, oui je peux le remplir mais je vais quand même euh, ajouter un annexe à ce document là pour être bien compris, vous comprenez, de façon à ce qu'on respecte les lois et les jugements que j'ai rendus, qui, qui ont été rendus en ma faveur, vous comprenez? Oui, je comprends. C'est ça est -ce qui est important. Est-ce que est la question, question monsieur, votre question, c'est -ce pour faire une correction, on demande des corrections, exactement bien, automatiquement, des ils sont ob... Oui, madame, automatiquement, ils sont obligés de corriger parce qu'il manque 4256 et 56 ah, okay. pour Moi, se mettre à le le pas jour. C'est pour se mettre à jour dans l'argent qu'ils me doivent. OK. À ce moment-là, avec la demande de correction, d'accord, vous devriez nous envoyer eh, les preuves comme quoi que votre revenu à cette époque-là, c'était différent, OK? Euh, non, ça, ça c'est la même chose. Ça, ça reste ah, tout le, le temps au, au même montant. Tout le temps à euh, 325 et 88. Je ne change absolument rien. C'est parce qu'il y a des mois qui n'ont pas mis. Ils ont pas, la, la, la première année, ils ne l'ont pas payé. Exact. Avec ce formulaire-là et avec la lettre que vous, avez, que vous allez nous envoyer, donc l'agent, il sera capable de comprendre votre okay. situation et okay. lui, il va traiter vos demandes. Okay. Et à la fin, quand la demande soit traitée, lui, l'agent, il va vous expédier une lettre pour vous confirmer si eh, vous êtes admissible en correction ou pas. D'accord? Parce Mais que vous savez que gagne, là, là si... Si je suis pas admissible, c'est qu'automatiquement, ils vont être obligés de refuser de me donner mon fonds de retraite à 67 ans. Vous comprenez? Et si quelqu'un fait ça, madame, c'est un criminel. C'est quelqu'un qui, qui est fait pour tuer le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas une question, n'est pas des animaux ni des plantes. Vous comprenez? Ça, ça il ne peut pas faire un choix. Il n'y a pas un citoyen. Je suis d'accord que vous êtes payé par Retraite Québec pour faire votre. pour payer, pour, pour faire vos, exercer vos fonctions, parce que vous avez une maison à payer, vous devez vivre, vous devez aussi, comme moi, essayer d'assurer votre subsistance. Mais là, moi, à 67 ans, je ne peux pas retourner en usine et tout ça. Et l'impôt, c'est du vol. Et Revenu Québec, c'est des voleurs. Vous comprenez? Et Revenu Québec possède la Chambre des communes. La, ch la Chambre des communes est enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et ça, c'est complètement illégal. Les gens qui ont fait ça à Revenu Québec devraient être emprisonnés immédiatement, madame. C'est tous des avocats, c'est des avocats du barreau du Québec qui contrôlent ça. Des avocats et des juges du barreau du Québec qui contrôlent tout le Canada à partir de Revenu Québec, madame. Monsieur, Monsieur Oui. Si vous voulez oui. faire une plainte, okay. on pourrait faire ça. Non, ça ne me donne rien de faire une plainte. On ne peut pas faire une plainte à des bandits. Vous comprenez? Moi, la seule chose que je demande actuellement, c'est qu'on fasse la correction nécessaire. Okay. Et là, ben, je m'en vais en chercher ma sûreté. Vous comprenez? Okay. Puis quand je vais avoir été chercher ma sûreté, madame, ben là, je vais rembourser ce que le gouvernement euh, m'envoie en prestation. Ma sûreté vaut 13 047 787 Oui, monsieur, je m'excuse, oui. mais si vous voulez, faire une demande de correction, comme je viens de vous expliquer. Oui. Ce n'est pas, pas moi la personne... Non, non, je le sais, je comprends, madame, je comprends. Vous devez faire la demande par écrit, avec plaisir, un de nos agents qui a toute la formation, qui a tout le temps pour, pour suivre votre demande... Oui, mais vous savez, madame, je vous comprends, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne pas la formation pour répondre à la question... Oui, que je le sais, sais madame. Loi, madame, je le sais, madame. Mais vous savez que, euh, étant donné qu'il manque déjà euh, 4256 et 56 euh, je, je peux prétendre que ces gens-là, quand ils remplissent des documents et qu'ils nous envoient le premier chèque, sont de mauvaise foi. Parce que moi, c'est certain que j'ai calculé, mais il y en a beaucoup, des gens, euh, quand ils reçoivent un chèque de... Tu sais, on est une société de pauvres ici. Et quand les gens reçoivent un chèque de 2 000, 3 000, 4 000 ils ne regardent pas s'il y a du retard ou quoi que ce soit, ils l'encaissent parce qu'ils ont besoin d'argent. Alors que moi, ce n'est pas ça que j'ai fait... Moi, c'est certain qu'avant d'encaisser le chèque de 2 912,80, ça a pris je pense deux ou trois mois parce que j'étais pas certain. Et j'étais pas certain du montant. On me le dit après. J'ai fait une vérification. J'ai dit c'est vrai, il manque 4 256,56. Donc, mais j'avais déjà déposé le chèque. Je pense après une coupe de mois. Ça fait que là, maintenant, c'est certain qu'il faut qu'il fasse la correction. Je m'excuse, M. Normandin. C'est M. Jacques-Antoine. Je vous remercie. Je comprends toute votre situation. Je okay. comprends ça. Mais la meilleure façon oui. de, de faire une réclamation, c'est par écrit, M. Normandin, mm. Parce que ça ne sert à rien si vous me disiez tout ça. Parce que je oui. ne vois rien de ce que vous me disiez. Je ne suis pas ici, Je ne connais pas toute la loi d'ici le Québec. OK. Madame mais, non, je vous comprends. Vous oui. savez, madame, vous allez me donner le nom du responsable de Retraite Québec. C'est certain que je vais aller sur, au registreur des entreprises. Ah, vous, pourriez, vous pourriez aller sur le site web Retraite Québec. Vous allez trouver là-bas toute l'information, même l'organigramme de notre institution. OK. Mais des fois, ils ne pas le nom, mais euh, d'une façon ou d'une autre, je vais trouver le numéro d'enregistrement oui. parce que Retraite Et Québec... Retra... Oui, euh, mais euh, moi, ça me prend le conseil... Vous pourriez faire une demande d'accès à l'information, si vous Oui, mais, mais regardez, euh, ça va être plus simple. Je vais aller au registraire des entreprises de Revenu Québec et je vais demander la corporation Retraite Québec et automatiquement, je vais avoir le nom de tous les administrateurs ainsi que l'adresse. Oui. Et je vais leur expédier le document, ma demande. Je pense que c'est la meilleure moi chose. moi je ne les connais pas. Moi-même, je ne les connais, pas. Je, les connais ben, pas. je pourrais vous le donner, madame, si ça va me faire plaisir. <rire> si vous ah, voulez. D'accord, monsieur, oui. Merci. Donc, est-ce que puis je faire une autre chose pour vous, à part de vous expédier, de vos, vos euh, guider ah, euh, Non, c'est oui. bon, écoutez... Euh, vous êtes un bon guide, là, actuellement, parce que ça me permet au moins de pouvoir avancer un peu. Et puis, euh, je vais voir jusqu'où je peux rendre là-dedans pour euh, la fameuse correction, comme je vous dis. D'accord, M. Normandin. Donc, je vous souhaite un journée. C'est M. Jacques-Antoine. Parce que M. Normandin c'est malheureux, mais en droit, ça n'existe pas. C'est inanimé. Il faut toujours ah. dire le prénom. Ah, ok, M. Jacques-Antoine. Vous êtes bien, smart, madame, bien aimable. <rire> je vous souhaite un bonheur, jour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Là, maintenant, je m'en vais au fédéral, à la sécurité de la vieillesse. Voilà. Maintenant, euh, je vais avoir une discussion avec euh, le département fédéral de la sécurité de la vieillesse. Donc, euh, ça va commencer. Ça ne sera pas long. Je peux quand même retourner le chèque de 639$ pour demander le montant, parce que j'ai... Au printemps, Oui, euh, bonjour, écoutez, euh, j'ai reçu un chèque euh, pour euh, mon, mon fonds de pension, si on veut, sécurité de la vieillesse. Euh, J'étais supposé d'avoir un supplément de revenus. Mais après avoir euh, vérifié euh, euh, le montant, parce que je suis en retard, même si euh, euh, j'avais fait ma demande en 2016, j'ai eu des retards. Donc là, j'ai un chèque euh, j'ai reçu un chèque le 29 là, de 639 et 63, mais j'en ai un autre chèque euh, euh, du 30 juillet de 8182 et 71. Mais euh, je peux pas les, les changer. Parce que celui de 8182 et 71, après avoir fait euh, le calcul depuis ma date euh, euh, de fin juillet 2016, euh, euh, il manque 7100 1100, okay. 7100 7100 Il manque 7100 Oui, parce que c'est 2016, on est rendu en 2018 et euh, j'ai calculé. Euh, comme il disait, là, les, les prestations de 639, un petit peu, de 639 et 63. Donc euh, là, euh, euh, ce que je me suis dit, j'ai dit, tiens, j'ai dû changer pas. Euh, je n'ai pas changé ni l'un ni l'autre, mais okay. je peux quand même me retourner le chèque de 639 pour demander tout simplement de faire la correction nécessaire. Et euh, me retourner ça. Il faudrait qu'on me donne euh, une adresse pour ça. Je sais pas s'il y a possibilité de faire quelque chose là-dessus. Ok, ben laissez-moi regarder votre dossier. C'est quoi votre numéro d'assurance? 231-249-525. quel est votre nom? Jacques Normandin. Et votre date de naissance? 13-06-51. Et votre adresse, c'est vous plaît? 114 Boulevard des Vétérans, à Cowansville, J2K-3B9. On n'a pas de numéro de téléphone à votre dossier, c'est quoi votre numéro C'est dans le 438, c'est un cellulaire, c'est 438, ah. celui, oui, c celui c sur lequel ça. je vous parle, 438-390-6246, c'est vidéotron. Ok, alors euh, je vous mets en quelques minutes, laissez-moi regarder votre dossier. Je vous remercie. Merci. Euh, au service de santé publique, et... et euh, de 11 mois, okay. alors c'est pour ça qu'ils ont payé à partir de juillet l'année dernière Allez, à aller jusqu'à maintenant. Ok, est-ce que vous pouvez euh, euh, m'écrire ça sur un, sur un papier, puis euh, euh, m'envoyer ça comme quoi euh, euh, on perd notre première année, parce que pourtant j'avais fait ma demande, moi, il y a eu ma demande qui a été faite, il n'était pas supposé d'avoir de retard là-dessus. Mais la demande a été faite au mois de juin de cette année. Non, pas du tout. Ça a été fait en 2015. J'ai mis le dossier ici. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on a un retard qu'il faut donner notre argent au gouvernement. Vous comprenez? Donc, moi, j'aimerais que vous puissiez me confirmer ça par écrit. Et à partir de là, je vais m'arranger avec ça. Parce que je peux pas me permettre de perdre 7100 Vous savez que euh, moi, en 2004... Euh, euh, on m'a enlevé euh, toute possibilité de subsistance, j'ai pas droit à la carte carte d'assurance maladie, pas droit d'assurance chômage, j'ai pas droit d'absolument rien du tout, euh, même un compte bancaire et tout ça. Et euh, là, ben, c'est certain que si j'ai réussi, écoutez bien ça, si j'ai réussi à avoir un fonds de pension actuellement de la sécurité de la vieillesse, c'est que le protecteur du citoyen s'est occupé de ça en 2018, cette année et euh, au début de l'année 2018 pour être capable de me permettre euh, de recevoir les premières prestations euh, de, de retraite Québec et ensuite de ça c'est certain que là ben, ça l'a suivi avec euh, euh, la sécurité de la vieillesse euh, parce que j'ai gagné en cours et ce que j'ai gagné en cours n'a pas été respecté ni par les juges ni par les avocats depuis 2004 donc euh, depuis 2004, euh, je n'ai pas le droit, je vous le dis, au service de santé publique, j'ai pas le droit à absolument de rien de ça. Là, euh, c'est certain que j'essaie de revoir mon argent et je viens d'écrire à la Cour supérieure actuellement pour essayer de récupérer ma sûreté qui est à 13 dollars Chacun a une sûreté ici au Canada, la vôtre je ne sais pas, mais c'est toujours dans les millions, vous comprenez et j'ai pas besoin de, de, de retraite de Québec ou de retraite de Canada ou quoi que ce soit. J'ai demandé ma sûreté. Là, j'ai euh, en vertu de l'article 1 de la Chambre des droits et des libertés de la personne du Québec. Et là, ben j'attends une réponse de ça euh, parce que ce qui arrive, c'est que la question d'arriver, puis parce y a un retard, le gouvernement peut mettre dans ses poches euh, 7000 dollars par personne physique. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que moi euh, j'ai gagné, j'ai fait reconnaître, c'est tout pour le Canada, pour les États-Unis, j'ai fait reconnaître la distinction entre l'être humain qui n'est pas une personne physique. Donc, c'est-à-dire qui n'est pas une personnalité juridique. Parce qu'en droit, il y a la personne physique sans personnalité juridique, sans personne, euh, euh, c'est sans personnalité juridique, et il y a la personne physique avec personnalité juridique. Donc, celle qui est avec personnalité juridique est un sujet de droit, alors que la personne physique, sans, sans personnalité juridique, comme moi, n'est pas sujet de droit. Donc, je n'ai pas de droit à rien. La seule chose qu'il y a, c'est que là, actuellement, j'ai un chèque de 8182,71 que je ne change pas, que je ne peux pas changer tant que le gouvernement ne se sera pas corrigé là-dessus. Mais le chèque de 639 je vais vous le retourner pour qu'il y ait une correction. Vous savez que le gouvernement peut fonctionner avec dispense. Il utilise la dispense. Et la dispense, c'est faire tout ce qui est interdit de faire, et c'est de ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Et là, je demande, dans mon cas à moi, qu'il utilise la dispense, vous comprenez, parce qu'on l'utilise à l'autorité des marchés financiers ici, qui contrôle l'économie du Québec, et c'est utilisé autant au Parlement canadien qu'au Parlement du Québec. Donc, je demande tout simplement. Et là, j'ai expédié un document la semaine passée à Service partagé Canada. Et euh, je sais pas si tout le monde a reçu le document. Je sais que c'est un courrier recommandé. J'ai l'accusé à réception. Donc, ils l'ont reçu. Mais ça a pris une semaine. Et ça s'est promené d'un bureau à l'autre à Ottawa, un peu partout, sur la rue Metcalfe et tout ça. Et euh, là, je ne sais pas si vous êtes même au courant de ce dossier-là. Parce que c'est un dossier unique. Et confidentielle et personnel. Vous comprenez? Je ne suis pas comme les 36 millions au Canada. Donc, le gouvernement est obligé d'utiliser la dispense et m'envoyer le montant de 7100 Vous comprenez? Parce que je n'étais pas, même depuis 2004, j'ai pas le droit à rien. J'ai même pas le droit à l'assurance maladie, ni à la sécurité du revenu, ni à l'assurance chômage. Là, je demande cet argent-là avec, euh, si c'est possible, euh, si le gouvernement peut au moins se rendre là, euh, la, la fameuse euh, la le fameux supplément de revenus. Mais euh, je continue à faire mes démarches. Vous savez que la Société d'assurance automobile du Québec euh, n'ont pas respecté aucune loi au Québec dans mon dossier, ni les jugements. Et la SAC me doit 200 000 par année depuis le 10 février 2003. Et quand je vois retirer cet argent-là, j'abandonne tout, tout fonds de retraite ou sécurité de vieillesse. Ça, je laisse tomber ça. Je le dis au gouvernement, je le retourne au gouvernement. J'ai n'ai pas besoin de ça. Vous comprenez? Parce, parce que ça, ce qui arrive, c'est que... Ça, c'est en attendant, pour être capable de survivre. Vous comprenez? Parce que ce qui arrive dans mon dossier... Puis, ça, c'est pas de votre faute, c'est pas votre erreur à vous, madame, là. Mais moi, j'ai des connaissances en droit, ça fait 30 ans que je fais ça, et il a fallu que j'aille jusqu'au bout. C'est moi qui vais débattre euh, le 18 octobre prochain de l'absence de loi au Québec, alors qu'ils veulent débattre euh, de l'article 133 de la Constitution canadienne de 1867, qui obligeait le Québec à traduire ses lois en anglais, et ça n'a jamais été fait. Alors qu'il n'y a pas de loi ici, c'est écrit dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, article 1 de, de la loi I3 de 1985, qui dit qu'on prend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et vous savez que le fédéral, ben, euh, pour compléter ça, pour euh, tout simplement reconnaître ça, il a adopté en 1985 la loi Z03, qui stipule que les lois ne sont, sont des lois hab, euh, habilitantes non législatives. Et, la, et la, la Chambre des communes, le Sénat canadien, l'Assemblée nationale, euh, le département des poursuites criminales et pénales du Québec, euh, le service euh, pénal euh, du Canada et tout ça, euh, c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. C'est Revenu Québec qui a le contrôle sur tout le Canada actuellement. L'Assemblée nationale, pour votre information, c'est le numéro 88 13 81 8000 quand vous allez au à des entreprises, et quand vous sortez la formule, c'est bien écrit que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867, ce qui est d'une faus fausseté absolue. Vous comprenez? Mm -hmm. Donc là, à partir de là, c'est certain que le gouvernement fédéral, comme le gouvernement du Québec, font l'appui et le beau temps. Mais moi, c'est certain que là, je sais qu'il y a des problèmes devant l'administration de la justice, parce qu'il n'y a pas personne au Canada qui connaît le système comme je le connais. Il n'y a pas personne au Canada. On est 36 360 000. Je suis celui qui connaît le plus le système au Canada. Okay. Donc, euh, euh, puis euh, je le fais pour vous, je le fais pour moi, je le fais pour vos enfants, pour nos générations futures, mais je ne peux pas lâcher ça. Vous comprenez? Je sais qu'on est enregistré et il faut que je sois enregistré. Parce que d'habitude, ben moi, je, suis en, je vous enregistre quand même actuellement, là, mais moi, je veux que vous m'enregistrez, il faut que je sois enregistré. Mais ils l'ont dit au début quand j'ai téléphoné. Donc, je pense que c'est important de ne pas jeter cet enregistrement-là, mais de l'étudier. Puis, euh, moi, vous allez me donner une adresse. Je vais vous expédier avec quelques explications pas trop chargées, pour ne pas déranger personne là-dedans, de façon à ce qu'on utilise la dispense et qu'on m'envoie la différence qui manque de 7100 quelques dollars. Vous comprenez et je vais vous retourner le chèque sinon pis, mais le chèque de 8182 jamais je vais l'encaisser mais je ne peux pas le retourner mais il y a beaucoup d'argent là-dedans c'est 8182, c'est j'ai tous les numéros. En plus de ça, ça vient du, du folio bancaire du gouvernement du Canada. Il ne fait pas partie de l'Association canadienne des paiements. Ce n'est pas la Banque du Canada, c'est le gouvernement du Canada. Sa succursale, c'est la succursale 117. Et il paye avec de l'argent NSF, avec de l'argent scriptural, qui n'a aucune provision numéraire ni divisionnaire. Je connais le système bancaire et monétaire. Vous comprenez et je le fais pour vous, madame. Pas seulement pour moi. Sauf que je suis obligé quand même d'avoir une certaine rigueur. Je me suis privé toute ma vie. Mais pour faire ce que je peux faire aujourd'hui, il ne fallait pas que je sois riche. Vous comprenez Si j'avais été riche, comme tous ceux qui nous volent actuellement de toutes sortes, de façons inimaginable, et que c'est la population... n'oubliez pas qu'actuellement, on est endetté à 174% de nos revenus. Que ce soit un revenu de travail un revenu de retraite ou, un, ou une allocation quelconque du gouvernement, même une allocation familiale, on est tous endettés à 174 de nos revenus. Et c'est toléré parce qu'ici, au Canada, on voit environ 50 millions par tête. Et ça, il y a des études qui ont été faites, mais c'est tout caché, ces choses-là. Vous comprenez? Parce que pour que le Canada puisse fonctionner, là, on s'en va en élection. Et dites-vous une chose, c'est que quand on... On, on met notre griffe sur un bulletin électoral. Euh, C'est un chèque en blanc qu'on signe au gouvernement. Ça permet au gouvernement de fonctionner pendant quatre ans. Et ça, ça, ça va sur les marchés boursiers, ces choses-là. Mais ça, personne n'est au courant. On est 6 300 000 électeurs ici. Puis même s'il y en a seulement 4 millions qui vont voter, tous les, les 6 millions de bulletins, y passent, C'est tout enregistré euh, sur les marchés boursiers pour le fonctionnement du Parlement. Un gouvernement doit fonctionner, un parlement doit fonctionner, si on veut que le pays fonctionne et que les multinationales et les entreprises qui font affaire pour que nous, les commerçants, on puisse dépenser et acheter, Mais ben, ça prend un parlement qui fonctionne. Vous comprenez? Autant le, celui du Canada que le parlement du Québec. Donc, moi, je vous dis, madame, si j'ai réussi à avoir mon fonds de pension, c'est grâce au protecteur du citoyen, il a décidé cette année, c'est pas de ma faute, moi, j'ai fait mes demandes et euh, moi, je n'ai pas... Euh, vous savez, euh, la, ma la machine, euh, elle est tellement grosse, autant au Parlement du Canada qu'au Parlement du Québec, qu'on ne peut pas arriver et trouver les documents ou faire quoi que ce soit. Et il euh, y a des gens qui sont de bonne foi, mais il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Et dans mon cas, à moi, pour m'avoir privé de permis de conduire, je n'ai même pas à d'avoir un véhicule à m'en acheter un pour faire conduire quelqu'un d'autre. J'étais entrepreneur en maçonnerie, j'avais 40 employés, j'ai tout perdu. Ma mère est décédée cette année. J'ai fait de la prison Revenu Canada, on m'a poursuivi, alors que je ne faisais même pas 6 000 par année. Ils m'ont emprisonné, madame. Euh, j'ai vécu ça, pourquoi? Pour faire reconnaître le système dans toute sa délinquance. Euh, j'ai parlé cette année, j'ai laissé un message à Justin Trudeau, euh, j'ai parlé un petit peu avec... Et puis euh, je lui ai envoyé une coupe euh, de textos. Euh, il, il a répondu une coupe de fois, puis ensuite de ça, ça s'est éteint. Mais c'est certain que c'est pas lui qui règne. Là. Il y a quand même toute une organisation en de lui qui lui dit quoi faire. Vous comprenez? Donc il faut être logique là-dedans aussi. Là. Fait que, et euh. Fait que même Clinton le disait quand il a, quand il a, il a laissé son, son poste aux États-Unis, il dit Vous savez, c'est pas moi qui règne il dit, c'est d'autres qui me disent quoi faire. Donc, le système, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais le gouvernement du Canada, c'est une banque, et la Banque du Canada, c'est une autre banque. La Banque du Canada, sa succursale, c'est le numéro 177. Ça, c'est le numéro de la banque. Alors que le gouvernement du Canada, qui est une banque qui ne fait pas partie de l'association canadienne, qui ne peut pas fabriquer d'argent, c'est la succursale numéro 117. Pas 177, 117. Donc, euh, le chèque que j'ai là, même si est NSF euh, de onze, comme l'autre chèque euh, de 639 ça nous permet de vivre. Vous comprenez Oui. Ça nous permet de fonctionner. Et n'oubliez euh, pas que euh, le gouvernement va rechercher tout cet argent-là, parce qu'il va chercher au moins 75 euh, de tous les, les revenus qu'on a en taxes directes, indirectes, amendes, pénalité ou, euh, ou euh, permis de ci, permis de ça. Vous comprenez euh, donc, le gouvernement, il va aller chercher son argent. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, vous dites que vous n'étiez pas en mesure de faire la demande lorsque vous avez eu... Ben, je vais vous dire, c'est pas que... Euh, je, Toutes mes demandes ont été faites, sauf que tout a été refusé, puisqu'en 2004, quand j'ai gagné devant euh, contre la Société d'assurance automobile du Québec, et que j'ai même un chèque de remboursement de 1900 à partir de là, j'ai tout perdu. Le juge Godbout, je lui ai demandé de faire respecter son jugement qui obligeait les politiciens, les avocats, les notaires et les juges à appliquer et à respecter l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Il n'a jamais été capable de le faire. Donc nous, si on viole une, une règle quelconque ou euh, un article de loi quelconque, on est puni sévèrement alors que ces gens-là possèdent immunité. Et euh, vous savez que depuis 1897, au chapitre 53, de l'arrêté en Conseil du Québec, les juges ont le pouvoir et, et l'immunité de violer l'acte de l'Amérique du Nord britannique sur des jugements qu'ils rendent. Vous comprenez Alors qu'ils savent que les jugements sont inconstitutionnels et les, les jugements sont rendus. Et pour ce qui est de... parce que je suis quand même monarchiste ici... Et pour ce qui est de la reine ici, vous savez que la famille royale a été supprimée au Canada par le chapitre 14 de 1893 de la loi sur la révision des droits statutaires du Canada. Et ça, c'est une loi fédérale. Il y en a qui ont dit « Ah, oh, la reine l'a signé. » Non, non. La reine ne pouvait pas renoncer à sa famille royale parce qu'elle a toujours son serment de fidélité envers tous ses dignes et loyaux sujets. Et moi, j'ai un serment prêté au bureau du sous-ministre de la justice du Canada le 23 août 2013, et j'ai mes copies ici, ma signature est là, et jamais je ne renoncerai à, à, à, à Sa Majesté au pouvoir monarchique, au pouvoir exécutif du Canada de 1867. Je protège les intérêts de la Reine d'Angleterre et les intérêts de tous les dignes et loyaux sujets de la Reine d'Angleterre ici au Canada, puis même ailleurs aussi. Mais pour faire ça, madame, il a fallu que je perde tout au complet c'est pas des farces donc vous allez me donner l'adresse euh, où je peux expédier avec un nom peu importe lequel ben, tu si sais, ça me prend un nom là, quand même une personne quand même, qui est responsable et je vais lui retourner ça avec une petite note tout simplement pour lui demander d'utiliser une dispense à, à, à mon effet parce qu'oubliez pas que <coughs> Jacques Normandin ce que j'ai gagné c'est que Jacques Normandin c'est inanimé une personne Jean le... Normandé, moi je fonctionne avec le certificat de naissance du directeur de l'état civil. Et quand on me demande euh, qu sont euh, <coughs> quel est, euh, comment je peux dire l'état civil euh, euh, conjugal, est-ce que vous êtes marié, divorcé ou non conjugal, peu importe dans n'importe quel document, comme ils le demandent actuellement euh, à Retraite Québec ou Retraite Canada, ben ici, à Retraite Québec, ils ont reconnu que moi, euh, étant donné que Jacques Normandin c'est inanimé, je peux donner des noms de personnes inanimées, mais ça, ça me prend le certificat de naissance parce que je viens de recevoir un sceau du directeur de l'État civil avec sa signature reconnaissant que Jacques Normandin n'a pas de date de naissance, puis j'ai le document ici, là, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas d'inscription de naissance. Son nom est écrit en réversion. Donc, il est à l'envers sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et j'ai aussi Jacques-Antoine, qui est sur le talon du même certificat de naissance, le certificat 11-951-04-149-844, et 11, c'est une corporation. Donc, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, c'est lui qui a une date de naissance, c'est pas Jacques Normandin. Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, il a des parents. Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, il a, une, il a un numéro d'inscription de naissance. Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, il a un sexe. Alors que Jean Normandin n'a absolument rien de ça. La seule chose qui l'identifie au gouvernement, c'est son adresse, puis le numéro d'assurance sociale. Alors que jean antoine Normandin, qui est en réversion aussi, lui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Et ça a été reconnu quand même par le directeur d'État civil. Donc, moi, je ne vois pas contre le directeur d'État civil et même que l'Hydro-Québec vienne de reconnaître tous mes jugements, ils me l'ont dit, on comprend tous vos jugements. Mais ils ont cassé mon bail quand même euh, en 2008, vous comprenez. Et à partir de là, ben, euh, c'est certain qu'il n'y a pas eu de poursuite, mais étant donné que j'ai vu quand même qu'ils ont eu, qu sont de bonne foi, parce que le bureau d'Éric Martel, euh, président de l'Hydro-Québec, vient, vient de reconnaître tous mes jugements, je vais vous dire franchement, c'est certain que je peux aider Hydro-Québec. Vous comprenez? Mais ils ont quand même cassé le bail, et c'est pour ça que je me suis retrouvé chez ma mère ici, parce qu'un être humain de conception naturelle n'a pas le droit d'avoir un logement, il n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire, il n'a pas aucun droit. C'est pour ça que moi, actuellement, pour ma subsistance, je vous donne le nom de Jean Normandin avec le numéro de son social 231-249-525, dont le nom est en réversion, il est écrit à l'envers sur le talon du certificat de naissance de jean joseph pierre antoine Normandin, qui, lui, en une date de naissance, a été confirmé avec le sceau du directeur de l'État civil et sa signature. Ça fait que moi, je demande une dispense. C'est certain que le gouvernement, comme je vous dis, il doit normalement, pour maintenir quand même une, une certaine forme euh, raisonnable, ça serait supposé, ce que je vous dis là, ce qui se passe avec moi, avec le gouvernement, ça serait supposé d'être confidentiel. Parce que moi, je dois travailler avec le gouvernement pour servir le peuple. Mais je dois travailler avec le gouvernement puis je ne suis pas là pour défaire un système, vous comprenez? Sinon, je me tire dans le pied. Vous comprenez? Je ne peux pas arriver. Puis... Non, non, il faut être logique. Mais tu sais, la logique ici, c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup. On le voit chez nos politiciens. On l'a vu à la commission Bassarache, à la commission Gomery, à la commission, Gummery, à la com... commission Charbonneau... Dans la commission de Bastarache, euh, euh, M. Bellemare m'a téléphoné à deux reprises euh, pour discuter avec moi. Il ne savait plus quoi faire euh, dans cette commission-là. Et moi, je lui ai dit, écoute, dis, tu ne peux pas mordre la main qui te nourrit, même si euh, ces gens-là euh, sont complètement délictuels, tu ne peux pas. C'est là que, dans le journal, avec euh, Jean Charest, ben euh, la Cour a déclaré nul. Alors que les deux étaient sous serment, puis la Cour a quand même déclaré nul. Donc, ça, ça veut dire que Bellemare avait raison, Marc Bellemare avait raison, puis Jean-Charles avait raison. Alors que les deux étaient c est dit sous simplement. Quand on parle de l'illogisme, c'est ça de l'illogisme. Oui, laissez-moi vous donner l'adresse que vous avez besoin. Oui, oui. Alors, vous allez envoyer ça à Service Canada. Attendez un petit peu. Service Canada. Carrier postal, 1816. Okay. 18, 1816. Est-ce que ça en a À Québec. À Québec. Et le cas est léger comme George? Oui. Un cas? Un cas? 7L5. 7L5? Oui, c'est ça. 7L5. Est-ce qu'il y a un nom? Non, mais là, justement, qu'est-ce qui va arriver? C'est quand ils vont ouvrir votre voir sociale, puis eux vont la qui votre Oui, puis je vais, je vais quand même retourner le chèque de 639 Et euh, l'enregistrement que vous aviez, moi je l'ai aussi, mais euh, arrangez-vous pour qu'ils puissent quand même prendre connaissance de ce qu'on a discuté ensemble. Oh, oui. Parce que ça, c'est ça, c'est pas insignifiant. Oui, c'est ça, je oui, vous remercie. Oui. Ah, okay. Voilà. Okay. Ben, vous ah. êtes bien aimable, madame. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Je vous souhaite une journée. Au, Paris, au revoir. Merci, au revoir. Donc, euh... a été vraiment gentil, la madame. Écoutez, je pense qu'il n'y euh, a pas de problème là-dessus. Euh, ça va suivre son cours. Euh, là, je vais essayer de téléphoner à Retraite Québec je viens de et voir euh, ce qu'on peut faire avec ça. Donc, à tantôt. Donc, euh, merci d'avoir écouté ça. Écoutez, je ne sais pas si je devrais vous conseiller de le partager ou quoi. C'est certain que c'est sans précédent. Euh, ce, qui vient, ce que vous venez d'écouter là concernant les retraités du Québec et du Canada, euh, au Québec, ben, il y a Retraite Québec, puis il y a Service euh, de la sécurité euh, de la vieillesse du Canada. Et puis, euh, moi, ce que je reviens pas encore, c'est que les gens perdent 11 ou 12 mois s'ils ont un retard, alors que la machine est tellement grosse que ces gens-là euh, écartent les documents. Et moi, dans mon cas, étant donné qu'ils ne respectent ni les lois, ni les jugements, la Société d'assurance automobile du Québec me doit 200 000 par année depuis le 10 février 2003. Donc... Euh, et euh, j'ai la sûreté, bravo à Pete Daou. Euh, il m'a ouvert toutes les portes au complet. Et euh, je vais vous dire franchement, il va avoir sa sûreté, je vous le garantis. Il m'a ouvert toutes les portes, ce gars-là. Euh, c'est certain que je ne peux pas tout faire, c'est certain que je comprends des choses. Il y a des gens euh, qui savent ce que je fais au gouvernement. Et euh, je pense que euh, ce ne pas tous les avocats qui sont contre moi. Je ne pense pas que tous les juges sont contre moi aussi. Euh, les députés, je ne sais pas, parce que ces gens-là sont imbus d'eux-mêmes. Euh, les seuls qui sont vraiment, euh, c'est des misérables dans leur fonction, c'est les journalistes. Sauf euh, les journalistes.